Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'éternel. Venez louer l'éternel. Il est roi. Venez louer l'éternel. Il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Venez louer l'éternel. Il est roi Venez louer mon papa Il est roi Venez louer mon papa Il est roi Il est roi, il est roi il est roi. roi des rois Venez louer mon papa Il est roi Venez louer Yahweh Dieu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 Venez louer mon papa, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Venez louer mon papa, il est roi. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous. La paix, la joie, le bonheur sont pour nous.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 Venez louer l'éternel, il est roi. Alléluia, shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Bienvenue à ce moment d'adoration. Vous devez être surpris et surprise de me voir en ligne, parce qu'il y a juste quelques minutes que l'adorateur Franklin, Franklin m'a fait part d'une de, de, contrainte qu'il a, d'une indisponibilité. Et nous sommes dans la maison de Papa Yahweh, on peut l'adorer à tout instant. Donc aujourd'hui je pars vraiment sans aucune préparation et le Saint-Esprit seul nous guidera. Le, le Saint-Esprit c'est pourquoi il a voulu que ce soit moi, c'est dans ce sens-là que l'éternel permet que ce soit encore. Franklin, que la paix de Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu soit avec toi là où tu te trouves. Bien-aimé, adorons le Seigneur et le conduire par le Saint-Esprit tout simplement. Louange à l'Éternel. Louange à Dieu, oui, gloire à Dieu. Louange à Dieu, le Père des cieux. Louez-le et chantez-le. Louange à Dieu, au plus haut des cieux. Bien-aimé, laisse-toi conduire ce soir par le Saint-Esprit. Élève la voix et dis à l'Éternel, dis au Saint-Esprit, localise-moi ce soir et remplis-moi. Saint-Esprit, ce soir, localise-moi. Localise-moi et remplis-moi où je suis. Oh, Saint-Esprit, je rentre sur cette plateforme ce soir sans savoir exactement dans quel sens nous allons aller. Mais c'est toi qui connais. C'est toi qui connais les désirs du cœur du papa. Nous sommes venus à ses pieds ce soir. Et c'est toi qui nous conduis. Localise-nous. Localise chaque personne connectée. Localise-nous où nous nous trouvons localise-nous Saint-Esprit localise-nous et remplis-nous remplis-nous et conduis-nous toi-même merci Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est que j'ai besoin de, de, de, de sortir de la tristesse pour adorer mon Père c'est pour cela qu'il a permis ce soir que Franklin soit indisponible et qu'à la dernière minute à, à, à peine 5 minutes de, de démarrage que Franklin me dise j'ai un souci remplace-moi merci Saint-Esprit c'est un privilège c'est une grâce de venir adorer Papa Yahweh. C'est une grâce d'être tout le temps au pied de l'Éternel parce que je crois que j'ai besoin de ce moment. J'ai besoin de ce moment et les enfants de l'Éternel connectés ont également besoin de ce moment. Ceux qui vont écouter après l'audio sur différentes plateformes ont besoin de ce moment d'adoration. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes remplis ici. Éternel, mon Dieu, lorsque je lis dans le livre, dans le livre de Luc au chapitre 3, du verset 21 au verset 22, Luc chapitre 3,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 Bien-aimé, la parole de Dieu dit, lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et c'est là que l'Éternel a confirmé qu'il est son fils bien-aimé, quand lui il a mis toute son affection. C'est pourquoi ce soir au moment où tu invoques le Saint-Esprit, Alléluia. Nous sommes convaincus que lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous, l'Éternel nous confirme que nous sommes ses enfants bien-aimés et qu'en nous, il a mis toute son affection. Bien-aimé, l'Éternel a mis à moi toute son affection. C'est pour cela que j'ai le courage ce soir de lever la voix pour l'adorer, même sans préparation, parce que normalement, mon âme doit être disposée à tout instant à adorer l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je te dis merci pour le Saint-Esprit que tu mets à ma disposition. Jésus, quand tu partais, tu as dit, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra. Et c'est ce Consolateur que je reçois ce soir. C'est ce Dieu de vérité que je reçois ce soir. C'est l'Esprit du Dieu vivant que je reçois ce soir et qui vient me confirmer qu'en moi il a mis toute son affection, en moi il a mis toute son affection, je suis convaincu ce soir que je suis la fille chérie de l'éternel, je suis la chouchou de l'éternel et que chaque personne sur cette plateforme confirme ce soir sa position avec l'éternel et rende gloire à Dieu pour sa présence sur cette plateforme, rendons gloire à Dieu et invoquons le Saint-Esprit, continue d'invoquer le Saint-Esprit, dis lui localise-moi ce soir et remplis-moi localise-moi ce soir et remplis-moi merci parce que quand tu me remplis, j'ai la confirmation que je suis ton enfant de la même façon que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, toi l'éternel, du haut des cieux, tu as pris la parole et tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, alléluia, merci Seigneur parce que je crois je crois que je suis ton enfant, je crois que je suis ta fille bénie, je crois que je suis ta fille en qui tu as mis toute ton affection parce que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, tu as dit que le Saint-Esprit est disponible à tout instant, Saint-Esprit manifeste-toi ce soir, Saint esprit manifeste-toi ce soir abondamment que chaque personne connectée, là où elle se trouve, puisse sentir ta présence puisse être consciente que tu es là au nom puissant de Jésus, je suis la chouchou de l'éternel, le Saint-Esprit est en moi et c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. que chaque personne ce soir, sois abondamment le Saint-Esprit, et sois rassuré, sois rassuré de sa position en Christ, parce que Dieu va se manifester, parce que je suis convaincu d'une chose, Dieu se manifeste, Dieu se manifeste, Dieu se manifeste, il se manifeste pour ses enfants, ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire, je suis convaincu de cela, je crois que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne dit pas quelque chose et qui fait autre chose, ce qu'il dit, il réalise, bien aimé ce soir, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit où tu te trouves, et tiens-toi au pied de esprit du trône de l'éternel et adore-le. Libère ton âme. Libère ton esprit. Oh, Alléluia. Ne te laisse distraire par rien d'autre. Ne te laisse distraire par rien d'autre. Adore ton Dieu tout simplement. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir. Alléluia. Saint-Esprit, que ton nom, que le nom de l'éternel soit élevé. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime, Dans Tant... Saint-Esprit, sans toi, comment je serais réveillé au Père Sans toi. Comment je pourrais savoir ce que mon papa Yahweh veut Sans toi, comment je peux avoir la conviction de l'amour de l'éternel en moi Sans toi, Saint-Esprit, comment je peux ressentir la présence de Dieu Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi. Manifeste-toi. Alléluia. Viens disposer. Viens disposer. bien et me chante avec moi. Et vis ce cantique. Viens, disposer, viens, disposer, viens, disposer, viens, disposer. Saint-Esprit, viens, disposer, viens, disposer. Hey. Disposer, Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Oh, Seigneur. Viens cet esprit disposer. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer et disposer, viens disposer. Saint Esprit viens disposer bien disposer eh disposer viens disposer Saint Esprit viens disposer viens disposer eh disposer Viens disposer, Saint-Esprit, viens me remplir, viens me remplir, yeah. me remplir, viens me remplir. Alléluia, gloire à l'éternel. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est là et qui me confirme que je suis ton enfant ce soir. Louange à toi, ô oh Dieu, je vais avancer vers toi le cœur serein. Parce que je sais que je suis ton enfant. Oh bien-aimé, avance dans les colonnes. Avance dans les colonnes du Dieu vivant. Avance vers ton papa ce soir en l'adorant. Ne fais que l'adorer. Ne fais rien d'autre que de l'adorer. Alléluia. Entre les colonnes, j'avance dans tes parvis. Le refrain du cœur céleste me ravit. « Chargé de louanges au milieu des anges, devant l'ancien des âges, dans le couloir de la gloire, je m'engage. » Bien aimé, ce soir, est-ce que tu peux t'engager dans le couloir de la gloire Est-ce que tu peux avancer, chargé de louanges au milieu des anges ce soir Dans, la, dans le couloir de la gloire, est-ce que tu peux t'engager ce soir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 Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Je m'engage ce soir, éternel, avec tes enfants adorateurs et adoratrices qui sont connectés, qui sont venus à ta rencontre, Père. Nous nous engageons ce soir entre les colonnes. Nous avançons dans tes parvis. Nous nous engageons dans le couloir de ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers oh jésus que ton nom est bon il fait bon de s'abreuver au milieu de tes rochers j'ai fait l'expérience de cela seigneur il y a quelques semaines je suis allé m'abreuver au milieu des rochers oh père éternel j'ai vu ce que cela signifie rien n'est aussi merveilleux que t'approcher yahweh et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher, loin de tout péché, devant la manne cachée, où le torrent de vie ne peut sécher. Oh, Seigneur éternel, c'est vrai, dans ton torrent, Seigneur mon Dieu, le torrent ne peut sécher. Éternel mon Dieu, au milieu de tes rochers Lorsque nous nous approchons de toi Oh Seigneur, nous buvons un torrent Nous nous abreuvons un torrent Qui ne peut sécher Merci Éternel mon Dieu, ce soir nous voulons nous abreuver Nous voulons nous abreuver Seigneur mon Dieu à ta source Alléluia, je viens m'accrocher à toi Ce soir Seigneur, parce que je n'ai que toi Je viens là où le torrent de vie Ne peut sécher Alléluia, je voudrais Célébrer ta Magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Alléluia. On oh, sait plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Bien-aimé, Alléluia. Je suis convaincu d'une chose. Lorsqu'on sert le Seigneur, Lorsqu'on adore l'éternel, Alléluia, c'est plus qu'un rêve qui nous réserve. C'est plus qu'un rêve. C'est pour cela, malgré... Toutes les difficultés, malgré le deuil, malgré les tribulations, je continue de croire que l'Éternel a pour moi quelque chose de grand. Il a réservé quelque chose pour moi. Il a réservé quelque chose pour ses adorateurs et ses adoratrices qu'il n'abandonne jamais. Parce que même dans les tribulations, il ne nous abandonne jamais. Alléluia! Même pendant que c'était difficile, il était présent. Il était avec nous. Et ce Dieu-là, il dit que ce qu'il nous réserve, c'est plus qu'un rêve. C'est plus qu'un rêve. Je ne veux plus m'attarder sur les tribulations. Je ne veux plus m'attarder sur le deuil. Parce que je suis convaincu que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Je suis convaincu qu'il a un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Alléluia. Oui, je sens couler la vie dans tes parvis, Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Oh Jésus, je viens t'adorer. Dans ce lieu doré, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Oh éternel, mon Dieu, c'est pourquoi ce soir même si j'ai été prévenu à quelques minutes, pour moi, te dire un mot, t'adorer, c'est un bonheur pour moi. C'est un privilège pour moi. Alléluia. Merci, Seigneur, de m'avoir fait le privilège ce soir d'être celle qui vient conduire l'adoration, parce que mon âme en avait besoin. Alléluia. Je viens t'adorer, dans ce lieu doré. je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur,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 Je me sens renaître, je me sens renaître Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as consolé. Éternel mon Dieu, tu m'as dit ce qu'il faut pour que je comprenne que je dois lâcher prise et m'abandonner à toi. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître. En toi Seigneur Jésus, le divin maître Seigneur. Je crois que cette soirée est la mienne. Oh Seigneur, je crois que cette soirée est ma soirée d'adoration. Et je crois aussi, éternel mon Dieu, que tes enfants qui sont connectés, c'est leur soirée d'adoration. C'est leur soirée, Seigneur mon Dieu, auprès de toi. C'est leur soirée de bénédiction. C'est leur soirée de privilège. Merci éternel mon Dieu. Toi qui me fais renaître, je suis convaincu que sur cette plateforme, les personnes qui en ont besoin, tu les fais renaître également. Et tu permets à leur être de reconnaître, Seigneur mon Dieu, que c'est toi le divin maître. Que tu es le Dieu, Alléluia, avec qui personne ne peut contester. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut oser même s'approcher pour ouvrir. Parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain. Ce que tu le fais, tu le fais selon ton plan merveilleux pour nous. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que le plan que tu as pour nous, c'est un plan merveilleux. C'est un plan glorieux. C'est un plan, oh Seigneur mon Dieu, c'est un plan divin. C'est un plan éternel, mon Dieu, que personne ne pouvait imaginer. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi.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 qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Éternel, mon Dieu, tu as utilisé ta fille Corinne pour nous rappeler que tu avais dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque cela a été dit la dernière fois, ça m'a touché. Parce que Seigneur mon Dieu, je me rends compte que lorsque tu parles de nous, tu ne nous parles plus, oh Seigneur mon Dieu, comme simplement notre Dieu. Mais tu parles de nous, tes enfants, et tu nous demandes de nous adresser à toi comme notre papa. La relation entre papa et enfant, elle est différente, père éternel. Tu ne, nous ne sommes plus dans une dimension où nous disons, oh éternel, oh majesté, parce que nous parlons à notre papa. Et Seigneur mon Dieu, nous pouvons dire, papa, nous pouvons dire papouné nous pouvons, oh Seigneur mon Dieu nous pouvons dire mon papa que j'aime nous pouvons nous adresser à toi comme un enfant s'adresse à, à son père c'est un privilège au éternel mon Dieu oh Seigneur Dieu qui garde l'alliance il n'y a point d'autre que toi Alpha et Omega il n'y a point d'autre que toi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 Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon papa, moi. Oh, tu es l'unique Yahweh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Aïe. Tu es l'éternel, mon papa. Tu es l'unique, je dis. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu règnes dans les cieux Tu es l'unique À part toi Il n'y a point d'autre Dieu Oh, tu règnes sur la terre Tu es l'unique, Papa À part toi Il n'y a point d'autre Dieu Oh, tu es le Dieu éternel, mon Papa tu es l'unique Yahweh. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui me délivre. Tu es l'unique Yahweh. À part toi, oh, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, tu es le Dieu qui répond. Oh, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, papa. Oh, tu es le Dieu qui m'élève, Yahweh. Oh, tu es l'unique, papa. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui me parle, tu es l'unique papa, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ton nom est Abba Père, tu es l'unique Yahweh, à part toi, oh, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le Dieu qui me bénit. Tu es mon papa, tu es l'unique, je dis, à part toi, il n'y a point d'autre dieu. Oh Yahweh, oui. tu dis et la chose arrive, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre dieu, je t'aime mon papa. Tu es l'unique Yahweh À part toi, il n'y a point d'autre Dieu Qui est comme toi papa Tu es l'unique À part toi, il n'y a point d'autre Dieu Dieu qui garde l'alliance Il n'y a point d'autre que toi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 Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Seigneur, c'est cette alliance qui fait de moi ta fille. C'est cette alliance qui fait de nous tes enfants. C'est cette alliance qui fait de moi ta chouchou. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Eloïe. au son de ta voix, tout genou fléchit. Éternel, mon Dieu, je suis convaincu d'une chose. Et tu mets la chose dans mon cœur à l'instant. Ce que tu as dit que tu vas faire pour nous. Il y a des personnes certainement qui sont les personnes que tu vas utiliser pour mettre cela à notre disposition. Oh roi de gloire, au son de ta voix, le genou fléchira. Au son de ta voix, la langue confessera que tu es le Dieu qui garde l'alliance parce que tu as promis et tu le fais. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim.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 Il n'y a point d'autre que toi sur la terre Il n'y a point d'autre que toi dans les cieux Il n'y a point d'autre que toi au-dessus des cieux Alléluia Parce qu'avant que les cieux ne soient Toi tu étais déjà là Alléluia, gloire à ton nom Oh Dieu d'Abraham Tu es le Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu d'Élisée tu réponds par le feu. Tu es le dieu de Daniel. Alpha et oméga, il n'y a point d'autre que toi. Oh, dieu de Corinne, tu es le dieu de Cathy. Dieu de Gisèle, dieu de Monique. Tu réponds par le feu. Tu es le dieu de Cathy. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Jésus. Oh dieu de Georgette. Oh Seigneur. Tu es le dieu de Monique. Alpha et Il a point d'autre que toi oh dieu de Judith, tu es le dieu de félicienne alpha et oméga il n'y a point d'autre que toi dieu qui gagne l'alliance il n'y a point d'autre que toi alpha et oméga il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Merci Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Oh Dieu d'Eliane, tu es le Dieu de Franklin, Dieu de Judith, Dieu d'Angelina, tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Béat. Alpha et Oméga Il n'y a point d'autre que toi Oh Dieu d'Alex Tu es le Dieu de Béat Dieu de Gisèle Oh Dieu de Léontine Tu réponds par le feu Tu es le Dieu de Chantal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 Dieu de Franklin, Dieu de Alex, tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Reine Angélique, Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu de William, tu es le Dieu d'Angelina, Dieu de Jeanette. Dieu de béat, tu réponds par le feu, tu es le Dieu des adorateurs, Alpha et Omega, il n'y a point d'autre. Que toi, la situation qui donné à se positionner, ces jours sont comptés. Parce que cette situation que Dieu a prévue, ce que Dieu a prévu va se positionner. Parce que notre Dieu, c'est qu'il dit, fait. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu qu'il va faire. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qui peut contester avec lui qui peut contester avec notre papa. Je ne vois personne sur cette terre, je ne vois personne en haut, je ne vois personne nulle part qui peut contester avec mon Dieu, qui peut contester, contester avec mon Jésus. Alléluia. Parce que lui, il dit, il fait. Et ce que je veux ce soir, c'est de le contempler. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, Jésus, et quand je contemple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 les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore Oui je t'adore Ma raison de vivre C'est de t'adorer Oh je t'adore Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. La dernière fois, l'angélique, dans, dans son exhortation, euh, dans ce qu'elle ressentait, nous a dit, qu'elle avait décidé de dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pas comme pour demander quelque chose, mais simplement dans, en action de grâce. Oh Seigneur mon Dieu, c'est vrai. Je lis dans la Bible qu'il euh, y a des personnes qui, à, à qui tu t'es présenté, mais on dit que tu, tu as, soit tu as donné d'eau, tu as fait de telle sorte que les personnes ne puissent pas te voir directement parce que ta gloire est, est si grande. Et puis. Tu permets que quelqu'un dise, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et à nous, tu dis, Alléluia, que ta gloire, elle est disponible pour nous. Ta gloire, là, tu, te, tu veux te présenter à nous pour montrer ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, moi, je veux te dire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, ce que tu as prévu nous donner, ce que tu as promis, je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire ce que je veux ce soir, Seigneur, c'est de voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, que ta gloire, que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, le temps est arrivé. Seigneur, je veux que mes yeux s'ouvrent et que je vois ta gloire. Seigneur, mon Dieu, manifeste ta gloire au milieu de tes enfants. Manifeste ta gloire, Seigneur. De la même façon qu'il est bon d'être dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Fais que nous voyons ta gloire. Manifeste ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, oui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ces lieux. Ô oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, papa, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Que tu peux tout, papa, et que rien ne t'est impossible. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, à l'instant, même change ton attitude. Change ton attitude. Ne sois pas dans une, dans une attitude de quelqu'un qui pleure parce que Dieu ne lui a pas encore donné. Il est en train de chercher à demander quelque chose à Dieu. Non, non, non. Reste dans une attitude, dans ce moment d'action de grâce et dis à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Il est un Dieu glorieux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je sais que ton temps est arrivé. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire Manifeste ta gloire, Seigneur Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, parle au cœur de quelqu'un ce soir Oh illumine Seigneur de ta présence, Seigneur mon Dieu Quelqu'un sur cette plateforme ce soir Je reconnais que tu peux tout papa et que rien ne t'est impossible Je reconnais, mon papa, que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Rien ne t'est impossible Le mot impossible n'existe pas chez toi Je reconnais, oh que tu peux tout, Yahweh et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais. Cet esprit vient notre secours. Que tu peux tout, Yahweh. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, papa, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Je vois des personnes qui détiennent les dossiers des enfants de l'éternel, qui détiennent certains dossiers, qui sont en de courir. parce qu'ils doivent gérer ces dossiers. Ils doivent remettre ces dossiers. Ils doivent obéir à la parole de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, ton temps est arrivé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire Oh Jésus Seigneur Fais-moi voir ta gloire, tu es l'Emmanuel. Tu es l'Emmanuel en qui nous croyons. Tu es l'Emmanuel, tu nous as dit qu'en tout temps tu es avec nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, tu es l'Emmanuel. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es l'Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel. Oh, tu t'appelles Emmanuel. Toujours avec nous. Et à tout instant, ta gloire est là avec nous. Manifeste-toi. Emmanuel. Manifeste ta gloire. Emmanuel. Oh, manifeste ta gloire éternelle, mon Dieu. Oh, Emmanuel. Emmanuel, tu t'appelles Emmanuel, Emmanuel. Oh Seigneur, Emmanuel, fais nous voir ta gloire. Tu t'appelles Emmanuel. Tu te révèles ce soir, oh parmi nous, parce que tu t'appelles Emmanuel. Oh Papa, tu te révèles ce soir, parmi tes enfants, tu t'appelles, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel Tu te révèles Yahweh Ce soir parmi nous Tu t'appelles ma Emmanuel tu te révèles ce soir à quelqu'un. Oh, parmi nous. Tu t'appelles et Emmanuel. Tu te révèles à moi, papa, ce soir. Oh, parmi nous. Tu t'appelles Emmanuel Qui est comme toi Emmanuel Qui peut se comparer à toi Tu es Emmanuel, tu es le « je suis » Alléluia Et ce soir, chaque personne, Seigneur mon Dieu, s'attend à ta présence de façon particulière Tu te révèles à moi ce soir Oh, parmi nous, bien-aimé, dit que l'Éternel te visite ce soir. Il s'appelle Emmanuel. Oh, gloire à lui, gloire à Emmanuel. Emmanuel, oh Seigneur. Emmanuel. Quelqu'un gère ton dossier à l'instant il s'appelle mon papa, Emmanuel. Quelqu'un a ton dossier, il va le gérer rapidement. Parce que ton papa s'appelle Emmanuel. Dieu s'est ce soir. Oh, parmi nous. Oh, tu t'appelles papa, Emmanuel. Bien-aimé reçoit Emmanuel ce soir. Il est présent parmi nous Il est présent parmi nous Emmanuel Tu te révèles Yahweh A tes enfants ce soir Tu t'appelles Emmanuel Emmanuel Je crie à toi Emmanuel Oh Seigneur, tu t'appelles Emmanuel, tu visites quelqu'un ce soir, tu visites quelqu'un ce soir, tu gères le dossier de quelqu'un et cette personne va témoigner, cette personne tient son, do son dossier, elle crie de joie parce que éternel mon Dieu, tu es Emmanuel dans sa vie, tu te réveilles, Yahweh. Oh parmi nous Tu t'appelles Emmanuel Oh Seigneur Tu me mets à cœur que ce soir nous devons t'invoquer comme l'Emmanuel Celui qui ne nous quitte jamais Celui qui connaît nos préoccupations les plus profondes Même celles qu'on n'a jamais exprimées Parce que tu es Emmanuel Tu t'éveilles ce soir Aminou, tu t'appelles Yahweh Emmanuel Oh Emmanuel Je dis Emmanuel Tu t'appelles Emmanuel Oh, tu te révèles à moi ce soir. Oh, parmi nous tu bénis quelqu'un. Tu t'appelles, Emmanuel. Oh Seigneur, tu bénis quelqu'un sur cette plateforme. Oh Seigneur, mon Dieu, tu t'occupes spécialement de quelqu'un sur cette plateforme. Ton nom est Emmanuel. Oh Seigneur mon Dieu, tes enfants sont disposés pour toi. Bénis les manifeste toi Emmanuel. Ton nom est Emmanuel. Ton nom est Emmanuel et ton nom, et ton nom ne change pas. Et tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce que tu fais hier, tu le fais aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Alléluia. Gloire à ton nom parce que tu es Emmanuel. Gloire à l'agneau. Gloire à Emmanuel. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus, oh Seigneur, car tu es glorieux et digne de régner, Papa tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, papa, tu es souverain. Alléluia. Car tu es glorieux, Emmanuel, et digne de régner. Oh mon papa, tu es souverain. Nous élevons ce soir nos voix pour t'adorer. Tu es Emmanuel. Car tu es glorieux et digne de régner. Oh Papa, tu es souverain, Yahweh, nous élevons nos voix pour t'adorer, Papa, tu es souverain. Oh, tu es glorieux, Yahweh, et digne de régner, mon Papa. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Oh papa, tu es souverain. Oh qui n'est pas fier, qui n'est pas heureux d'avoir un papa qui est souverain. Le Dieu des dieux, le roi des rois. Alléluia. Qui n'est pas fier, qui n'est pas qui ne se sent pas privilégié d'être dans la maison de, du, du, du roi, d'être l'enfant du roi, d'être à la table du roi. Alléluia. Qui n'est pas heureux, qui n'est pas fier, oh, de s'appeler enfant du roi, le Dieu suprême, le roi de gloire, le roi des rois. Qui n'est pas fier d'être l'enfant du souverain. Alléluia. Car tu es glorieux, et digne de régner, papa. Oh Yahweh, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, papa, tu es souverain. Oh, tu es glorieux, Emmanuel, est digne de régner Papa tu es souverain nous élevons vers toi nos voix pour t'adorer Papa tu es souverain digne oh digne tu Papa Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne. Oh, digne tu, Yahweh. Digne d'être remercié, loué et adoré. Viens les médias avec moi. Digne. Oh, digne tu, papa, Yahweh. Digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu, papa. Digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons, Alléluia. L'agneau sur le trône Nous t'adorons Nous t'exaltons Nous célébrons ta gloire Alléluia oh. L'agneau sur le trône Tu es plus que vainqueur Seigneur de l'univers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 Ô oh, digne, ô oh, digne es-tu, Papa, digne d'être remercié, loué et adoré. Eh, digne, ô oh, digne tu Papa Yahweh, digne d'être remercié, loué et adoré. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Et je veux chanter ton nom. Je veux chanter ta gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, ô oh, lion de la tribu de Judas. Béni soit ton nom, ô oh, Dieu vivant. Toi qui es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui revient bientôt. Tu es le Dieu de gloire en gloire. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es Dieu au siècle des siècles. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se présenter devant toi pour dire « Je suis ton égal » Qui peut oser Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu trois fois saint, tu es le Dieu très haut, oh, tu es le, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu qui aime ses enfants. Seigneur, j'ai lu dans ta parole que quand on touche à un de tes enfants, tu voles sur les ailes du vent, tu te lèves avec de la fumée et que tu viens secourir tes enfants. Je sais en ce moment, Seigneur, que tu es en train de le faire pour chacun de nous. Tu as déployé ton armée. Tu t'es levé de ton trône pour tes enfants. Tu t'es levé pour moi, ô oh Père éternel, pour ma destinée, pour la destinée des adorateurs et des adoratrices. Je sais que tu t'es levé. Tu es Dieu. Et Seigneur mon Dieu, ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de comparable. Oh Seigneur, ton amour est... Oh, incomparable. Ton amour, Seigneur, on ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir, Seigneur, parce que, quelles que soient les circonstances, tu demeures Dieu, tu demeures plein d'amour. Louange et honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, éternel, mon Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi, que le Dieu, trois fois saint. Gloire à ton nom, car toi, que le Dieu qui nous aime malgré tout. Tu nous aimes, Seigneur, mon Dieu, et personne ne peut expliquer l'amour que tu as pour nous. Cet amour, tu l'avais pour nous avant, même que nous soyons conçus. Parce que tu avais un plan glorieux pour notre vie. Louange à toi, ô oh, roi de gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Ô oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Ô oh papa, qui est bon comme toi. Ô oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Ô oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Bien aimé. Alléluia. Dis-lui encore. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh papa qui est bon comme toi. Oh Yahweh qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Oh mon papa qui est bon comme toi. Oh Yahweh qui est bon comme toi. Oh Elohim qui est bon comme toi. Oh Yahweh qui est fort comme toi. Jehovah qui est fort comme toi. Yahweh ici qui est bon comme toi. Oh papa qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Yahweh qui est bon comme toi. Yahweh Nisio qui est bon comme toi. Gaklibali qui est bon comme toi. Fouanebali qui est bon comme toi. Ô oh, Gnamié, qui est bon comme toi Antibaléo qui est bon comme toi Ô oh, Jésus, qui est bon comme toi Emmanuel, qui est bon comme toi Ô oh, mon lion, qui est bon comme toi Dieu des Hébreux, qui est bon comme toi Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, pour l'éternité. Antibalio qui est bon comme toi. Daclibalio qui est bon comme toi. Fouanébalio qui est bon comme toi. Elohim qui est bon comme toi. Dieu des adorateurs qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire. Pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, Papa. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie,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 Alléluia oh Alléluia oh. Alléluia oh. Papa tu m'as sauvé Alléluia oh Alléluia oh. Alléluia oh. Emmanuel tu m'as sauvé Alléluia oh. Hallelujah! Oh. Hallelujah! Oh. Papa Yahweh, ma aimé. Hallelujah! Oh. Hallelujah! Oh. Hallelujah! Oh. Mon papa ma aimé. Hallelujah! Oh. Hallelujah! Oh. Alléluia! Oh. oh, mon papa m'a aimé! Oh, il m'a tant aimé! Il m'a sauvé! Il m'a tant aimé! Il m'a sauvé! Je vais le dire à lui-même. Je sais qu'il est l'heure, mais permettez que je termine avec ce cantique. Alléluia! Tu m'as tant aimé! Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, oh Yahweh. Tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, oh Yahweh. Jésus, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, Yahweh. Oh Jésus, je te vois Seigneur. Tu criais, tu criais sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Tu as hurlé, pleuré sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Tu as supplié. Oh, tu as crié sur la croix. Tout cela. Pour me donner la vie Tu as hurlé Hurlé de douleur Tout cela Pour me donner la vie Oh Seigneur Tu as crié Pleuré sur la croix Tout cela Pour me donner la vie Tu as pris ma place Tu as hurlé Hurlé de douleur Tout cela Pour me donner la vie Oh, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Oh Seigneur, tu as déchiré le voile pour me donner la vie, Seigneur mon Dieu, pour me permettre d'avoir accès à toi, d'avoir accès au Père et de l'appeler Papa. Le voile s'est déchiré bien-aimé. Adorateur, adoratrice, le voile, le voile qui t'empêchait d'accéder à ta bénédiction est déchiré. Oh Seigneur. Tu as déchiré, déchiré le voile Tout cela pour me donner la victoire Tu as déchiré, oh, déchiré le voile Jésus Tout cela pour me donner la vie Amen Tu m'as tant aimé Tu m'as sauvé Tu m'as tant aimé Tu m'as sauvé Gloire à Dieu, adorateur et adoratrice le Saint-Esprit a conduit toutes choses et je crois qu'il y a des témoignages en cours. Je suis convaincu d'une chose, le voile est déchiré et tu vas accéder à ta grâce. Tu vas accéder à ce que Dieu t'a mis à ta disposition, ce qu'il a prévu pour toi. Toi, adore ton Dieu et reste dans la grâce de Dieu. Reste dans la grâce de Dieu et vois qu'Emmanuel chaque jour, à chaque instant, soit sûr d'une chose, Emmanuel est avec toi. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia, demeure béni, Amen, Amen et encore Amen.